Il y a un an, FH débutait la construction de l'entrepôt Loginov au logis-parc de Montbeny. Installé aux côtés de l'usine Bosch, implantée quatre ans plus tôt, Loginov, filiale du groupe Actura, a pris possession des lieux depuis quelques semaines. Actura est un réseau d'entrepreneurs indépendants qui fournissent aux agriculteurs des produits de semences, engrais et protection des plantes. On a souhaité effectivement développer cette activité euh, par, par rapport à une demande assez forte de nos clients. Et on a choisi ce site de Montboni pour à la fois le fait qu'il répondait à l'ensemble des contraintes qui sont liées au stockage de ces produits et parce qu'effectivement on a au travers des différents acteurs de la région une réelle dynamique de la part de ces acteurs pour nous permettre de nous importer sur le territoire. Ça a été un élément déterminant, les collectivités ainsi que le constructeur EFAGE avaient anticipé les études pour réaliser ce projet euh, et donc ce fut un élément déterminant puisque les études pour un projet de ce type, c'est à minima deux ans. Euh, le fait qu'elles aient été particulièrement avancées a été un phénomène accélérateur et donc un élément déterminant dans notre prise de décision. Euh, c'est un premier point. Et le second point, c'est bien évidemment euh, euh, la volonté euh, du territoire de développer la logistique euh, et donc d'anticiper des thématiques de type euh, formation, euh, de type euh, euh, ressources humaines pour euh, des métiers qui avant tout reposent sur les hommes. Un site de 7 hectares classé Céveso-Seuil-Haut est capable de recevoir sur 18 000 m2 plus de 20 000 palettes de produits en attente d'acheminement. Un site sous très haute surveillance dont le système de sécurité de pointe équipe déjà l'autre site d'Actura à Blois. Nous avons investi dans tout d'abord une construction particulière avec des murs qui résistent au feu pendant 4 heures. Associé à ça, un système de détection et d'extinction de, incendie à la pointe, probablement un des plus à la pointe sur le territoire français. C'est un système qui permet sur le volume d'une cellule, comme vous le voyez ici, qui fait à peu près 30 000 m3, de noyer tout ce volume en 3 minutes. Donc, nous avons des systèmes de détection par euh, caméra pour détecter les flammes, par aspiration pour détecter la fumée. Les signaux euh, en cas de confirmation sont envoyés immédiatement et le système d'extinction par euh, une machinerie euh, qui est euh, d'une un, dimension relativement importante euh, vont s'enclencher et réussir cette prouesse euh, de noyer le volume de cette cellule en trois minutes. L'entreprise a investi 17 millions d'euros sur place. Le département a participé à hauteur de 300 000 euros et la région 490 000 euros. Si on veut que les familles s'installent, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et c'est le projet ici avec la vision qu'a portée Pierre-André Périssol de pouvoir avoir ce site qui est une plateforme logistique. Vous savez ce qui m'a le plus touché Quand j'ai échangé là tout à l'heure, il y avait une jeune dame qui est originaire de Moulins, qui a fait sa formation en logistique à Clermont-Ferrand. Elle vient de trouver son premier emploi ici, grâce au projet d'aménagement de la zone d'activité. Et du coup, elle va pouvoir rester sur le territoire de Moulins. Vous me demandez pourquoi on soutient les projets C'est pour que ce soit possible pour des gens comme ça. Bien implanté au centre de la France, Loginov parvient ainsi à livrer en 24 à 48 heures. C'est une force de la logistique que nous développons, c'est notre coordination en temps réel entre la partie entrepôt et la partie transport. Au bout de deux mois, on a une quinzaine de collaborateurs qui sont, je dirais, déjà en activité sur ce site. Nous avons rempli le bâtiment d'à peu près un tiers. Euh, au bout de deux mois. Euh, et donc nous euh, assurons déjà toute la logistique euh, Actura euh, pour euh, la partie sud et la partie est euh, de la France. Loginov qui fait appel aux transporteurs locaux pour livrer ses clients et qui bénéficie ainsi d'une localisation stratégique au cœur de la France.